La planète va mal, et tu l'as bien compris. Tu as l'intégrale DVD d'Ushuaïa, tu mets bien tes cartons dans la poubelle jaune et tu commandes systématiquement une salade au fast-food. Et pourtant, tu sens que tu pourrais faire plus. Ne t'inquiète pas, on a trouvé l'endroit juste pour toi. L'échelle, c'est un projet écologique qui a été créé il y a dix ans maintenant et qui met en œuvre l'alimentation responsable, locale et bio. C'est un projet qui a créé une vingtaine d'emplois, qui place l'humain au cœur des préoccupations selon la philosophie de Pierre Rabhi entre autres. Donc ici nous sommes dans le potager qui est un des espaces des chèdes Qu'est ce qui se passe euh, ici, dans ce potager Alors, On est dans un lieu un petit peu magique au cœur de Kingersheim et le potager des chèdes, on y vient euh, librement, euh, volontairement, quand on veut, pour apprendre à jardiner euh, sans pesticides, à jardiner naturellement. On est bon, on est bio, on va la gagner, OK Robert, tu muscles ton jeu, tu muscles ton jeu Robert Et donc, comme vous aimez bien la nourriture aux chêne, vous avez aussi une épicerie pour continuer de bien manger en fait, Avec le projet des Chênes, on a l'épicerie, le marché paysan, et le restaurant, tous les produits déchettes sont issus des circuits courts et de l'agriculture biologique. Et l'idée, c'est de, de montrer que on peut réellement faire un restaurant d'une façon un petit peu différente. Et essayer de, de retrouver la cuisine maison, la qualité, tout en préservant l'environnement et donc la santé humaine. Donc cette philosophie, elle ne s'exprime pas que dans l'assiette, vous organisez aussi un certain nombre d'événements qui tournent autour de tout ça. L'humain au cœur des préoccupations, c'est pas seulement la nourriture, c'est pas seulement le vivre ensemble, c'est aussi la fête, la convivialité. Et donc le lieu a été créé aussi pour ça, pour créer réellement un lieu de vie. Quoi. Il y a un événement qui regroupe tout ça, c'est le Festival 6 pieds sur terre qui a lieu chaque année, depuis dix ans maintenant, et qui regroupe toutes, ces, toutes les valeurs des chèdes et qui permet d'être la vitrine de notre, de notre projet. Alors Camille, qu'est-ce qu'il y a ce midi au restaurant des Chênes Comme tous les midis, on propose une formule du jour. Mm -hmm. Et à midi, on aura un petit œuf cocotte avec des cardons et une petite émulsion Saint-Marcelin en entrée. Et suivre, on fait une tourte à la viande, salade crudité et en dessert, une douceur mangue. Mm. Et du coup, j'ai vu aussi sur la carte que vous avez quand même pas mal d'options végétarienne Sur la formule du jour, je, je fais du, du, de la viande parce oui. qu'on on reste en Alsace, mais j'essaye une fois par semaine de faire un plat végétarien et après, sur le reste de la carte, j'ai que des, des entrées végétariennes oui. et j'ai trois, quatre options végétariennes parce que, bah parce que ça, ça correspond au lieu, ça correspond à notre philosophie. Donc ici, au Chad, il y a un marché qui a lieu tous les mercredis est ce que du coup le restaurant s'approvisionne euh, à ce marché à ces producteurs là oui effectivement on s'approvisionne euh, chez certains producteurs euh, au marché paysan mais on a encore euh, un gros souci d'approvisionnement parce qu'il n'y a pas assez de production euh, chez certains finalement l'idéal c'est que tout le monde aille vers quelque chose de, de, de plus sain de plus euh, de, de biologique euh, ou de raisonné, quoi merci voilà <rire>